Bonjour les amis, c'est toujours un plaisir de me trouver face à vous, un vrai honneur et une vraie joie de pouvoir partager mon quotidien avec vous, toujours grâce à ce défi que je me suis lancé de vous parler chaque jour de mon quotidien et en espérant quelque part vous inspirer, vous motiver, vous apporter peut-être du sourire, des émotions, voilà, peu importe. Donc aujourd'hui je suis de nouveau à l'étranger, vous le voyez, je suis à Rotterdam, je rentre à la maison d'un de, de, de, de, de voyage d'affaires. Hein. Et juste une petite vidéo aujourd'hui toute simple. Ce matin, j'ai été acheter euh, quelques, quelques sucreries euh, que j'aime ici aux Pays-Bas. Euh, comme vous le savez, j'habitais ici, donc forcément, j'ai quelques petites habitudes. Et quand je reviens euh, d'ici, je, bah, je, comme on fait souvent quand on fait des voyages, on prend quelques, quelques affaires qui nous plaisent pour pouvoir les avoir et les apprécier à la maison. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est d'avoir euh, une hôtesse de caisse extrêmement souriante, extrêmement aidante, euh, et ça c'est vraiment quand on commence une journée, avoir quelqu'un de souriant devant soi euh, et surtout en caisse, c'est toujours très agréable. C'est quelque chose de tellement simple, mais on n'y pense pas assez. Le sourire d'une hôtesse de caisse euh, qui, euh, qui, qui vous aide, qui pense avec vous, euh, qui, qui vous aide, euh, voilà, c'est agréable. C'est agréable de commencer une journée avec le sourire. Et euh, voilà, des petites choses comme ça, toutes simples, qui peuvent faire qu'une journée, déjà, euh, on peut dire merci, gratitude. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain et soyez heureux. Ciao